L'intrigue de ce roman commence lorsque le héros qui s'appelle Adam Leaf, un policier de la police de New York, reçoit une balle ici dans le cou à la suite d'une altercation. Et cette balle va le rendre euh, paralysé parce qu'elle a poussé un tout petit peu la vertèbre. Ce ne sera pas définitif, mais il se retrouve comme ça complètement tétraplégique. Et comme on le fait parfois en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, on va lui donner un petit animal comme on fait pour les chiens d'aveugle par exemple, comme euh, assistant de vie. Et ce petit animal est un singe, une petite femelle qui s'appelle Clara, et qui est merveilleuse, qui est douce, tendre, très utile, parce que, par exemple, elle sait aller au réfrigérateur pour lui apporter une canette de bière, elle sait lui apporter le clavier de son ordinateur, avec un, un, un faisceau laser qu'il tient à la bouche, il peut désigner dans la pièce les objets qu'il veut. Bref, c'est une assistante de vie formidable. Jusqu'au jour où, d'un seul coup, elle devient perverse, sadique, et elle le persécute. Pourquoi Il ne sait pas. Quelque chose a dû se passer pour qu'elle change comme ça de caractère. Alors évidemment, il se plaint autour de lui. Mais on lui dit, mais attends, à l'hôpital c'est pareil, tu disais la même chose des aides-soignants, tu te plaignais tout le temps, c'est parce que tu es amer de ce qui t'est arrivé, donc tu ne te peux t'en prendre qu'à toi-même. Et il se retrouve seul à affronter cet animal qui devient son ennemi. Il se dit, ce qu'il faudrait c'est que j'arrive à lire dans son esprit, dans son cerveau. Et là, il va devenir, grâce aux ressources que lui offre Internet en particulier, mais il va devenir un expert en éthologie, c'est-à-dire la science du comportement des animaux, de sorte qu'il va enfin comprendre ce qui a déclenché ce changement dans l'attitude de Clara. Et là, il se dit, mais bon sang, puisque j'arrive à lire dans le comportement d'un animal, l'homme est aussi un animal. Un assassin, c'est aussi un animal. Donc je vais utiliser mes connaissances en éthologie pour comprendre le comportement Comportement meurtrier des assassins, et je vais utiliser ce prisme-là pour résoudre des enquêtes policières. Ça tombe bien. Sa femme, Angelina, est pa et sa patronne dans la police montée dans la police de New York, pardon. Et il y a une enquête qui commence un crime horrible qui s'est passé dans un immeuble qu'on dit maudit le Dakota Building près de Central Park, c'est là qu'a été assassiné John Lennon par exemple. Et là une jeune fille, une adolescente a été assassinée dans une chambre fermée de l'intérieur, fenêtre fermée, porte fermée, on ne sait absolument pas qui a pu la tuer et pourquoi elle a pu être tuée, tuée comme ça euh, alors que tout était fermé. Et c'est là que les deux que le, le, le, notre héros Adam va mettre au service de cette enquête ce qu'il c'est de, de, de l'homme en tant qu'animal, mais sa femme, Angelina, elle, elle croit le contraire. Elle croit que l'homme n'est pas euh, instinct et n'est pas un animal, mais qu'il est avant tout un être spirituel. Lequel des deux Va trouver la solution, c'est le défi qu'il se lance tout au long de cette aventure. Euh, il y a des organisations en Amérique du Nord qui donnent ce genre d'animaux qui sont très, très, très attachants à des grands handicapés pour les aider dans leur vie quotidienne. Et il se trouve que par ailleurs, j'ai produit aussi beaucoup, beaucoup de programmes sur les animaux. Je suis producteur et auteur de, de, de programmes de télévision et j'ai fait des centaines d'épisodes, de, de, de, de films sur les animaux sauvages. Donc c'est un univers que je connais bien et j'ai toujours été fasciné par quelquefois le peu de distance qui sépare l'homme des animaux et j'ai voulu explorer ce qu'il y avait comme ça entre les deux. J'aime bien dans un roman, dans un thriller en particulier, ces moments qui n'ont pas d'importance à la page 33, mais qui se révèlent absolument déterminants à la page 250. Euh, et Ce qui veut dire qu'un thriller, pour moi, c'est toujours un mécanisme d'horlogerie, avec des rouages qu'il faut assembler, donc c'est une œuvre de patience et de précision et je ne peux pas commencer un thriller si je n'ai pas en tête la totalité de ce qui va se produire jusqu'à la dernière page. Donc Je, fais partie, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se laissent porter par leurs personnages, alors que je me laisse, moi, porter d'abord par le concept, par les rebondissements, par la structure, par la trame, et après les personnages viennent servir cette tension dramatique. Comme je viens de, de l'audiovisuel, d'une certaine manière, de la télévision, du cinéma, oui, j'ai tendance à écrire de manière très visuelle. Je pense aussi que, que le lecteur aime bien ça, parce que il se retrouve dans un environnement où il peut se repérer, où on lui décrit exactement où on est, et effectivement, le, le, même le montage, c'est-à-dire que la structure des chapitres, et même la structure à l'intérieur de chaque chapitre, est comme un montage cinématographique, et je suis très influencé aussi par ce qu'ont apporté à l'art de la narration les grandes séries américaines de ces dernières années, les séries anglaises aussi, ou scandinaves, et je pense qu'il y a là un matériau formidable, alors oui, vous avez absolument raison, je m'inspire beaucoup de cette structure narrative pour, pour mes romans. Un autre livre est en préparation, oui. Je suis en train d'écrire un nouveau roman qui s'appelle « Promets-moi d'avoir peur ». Alors, en, en, en trois mots, pas plus, parce que parce qu'il est en cours. Il paraîtra au début de l'année 2023 chez Robert Laffont. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est atteinte d'un syndrome, d'une maladie extrêmement rare qui s'appelle le syndrome du Barvit. Il y en a peut-être eu 2000 dans toute l'histoire de l'humanité. C'est un syndrome qui affecte un organe du cerveau qui se trouve sous le lobe, cérébral, le lobe frontal, pardon, et qui s'appelle l'amidale. Et la calcification de l'amidale fait que vous êtes privé du sens de la peur. Vous n'avez peur de rien, ce qui est un grand danger, parce que la peur est un, un système d'alerte, et vous pouvez vous sentir tout puissant. Donc voilà, ça c'est le thème de mon, de mon prochain roman. J'espère qu'il sera vendu chez Mola, parce que euh, ici c'est toute ma jeunesse. Je suis né à Bordeaux euh, et, et, et, euh, et j'ai passé dans cette librairie mais des dizaines, des dizaines, des dizaines d'heures et je me suis ruiné parce qu'il y a une âme dans cette librairie et qu'on a envie de tout acheter. »